cassé la possible. table parce que je m'entends plus non euh, vous êtes en Forest. et rebonjour tout le monde donc du coup comme je vous le disais petit jeu avec le personnel de la médiathèque j'ai été rejoint par chantal et anne bonjour mesdames bonjour, bonjour. alors donc du coup le petit jeu j'ai dans ma main un papier avec une cote d'un livre ou d'un document que j'ai pris au hasard sur le réseau des médiathèques. Donc, ce livre ou ce document est basé dans la partie adulte. Donc, je donne un petit indice. Au niveau de la cote, c'est R C O B et c'est un livre. Vous ah, connaissez bien tout de suite. C'est Coben. Hein Arlène Coben. Peut-être. Voilà, peut hein, ah, peut-être. Je ne dis rien. L... Hein. Eh, on oui. est des médiathécaires quand même. Attention. Ah, bah oui. Hein. <rire> vous, vous, et bah vous pouvez essayer d'aller le chercher et vous, nous, et, vous nous et vous me ramenez le livre. Mais il y en a plein dans la vidéo. Attention. T'as pas le titre. Faut qu'on. Ah, bah faut me ramener le livre. On va te ramener dix. Hein ah, oui. Vous m'en ramenez que un. Et je vous dis, alors, si vous voulez, je vous donne le titre du livre. On va sauter C'est Haute de preuve. Allez, faute, de... faute de preuve. Alors, qui entre les deux va nous le ramener au plus vite Alors, allez, allez-y mesdames, cherchez-moi ce document. Je répète, Arlen Coben, faute de preuve. Et c'est Anne qui l'a récupéré en premier. J'ai c'est pour ça. <rire> Alors en fait au départ hier j'avais prévu un autre livre, voilà donc faute de preuve, c'est un livre que j'ai pris complètement au hasard sur le réseau Alors hier j'avais choisi un autre livre, la code c'était RSTJ Et c'était un livre sauf que en voulant essayer de le rechercher dans les rayons je ne l'ai pas trouvé parce que je l'avais trouvé sur le chariot du document des retours ah, Le piège. Ah. Donc du coup ça aurait, été, ça, avait, ça aurait été compliqué de le retrouver mais depuis, il a peut-être été rangé. Peut-être qu'il a... Oui, bien sûr qu'il a été rangé, mais je n'avais même pas noté le titre du livre. Eh bah, bien, du coup, Anne, tu tombes bien, parce que du coup, je vais pouvoir te poser tes petites questions. Magnifique. Parce que comme j'avais posé Allez, hier à Chantal... Livre, hein. Bah oui, du coup, <rire> voilà. Donc, euh, Anne, du coup, je vais te laisser te présenter et dire ce que tu fais ici au niveau de la médiathèque. Euh, donc, moi, je suis bibliothécaire et je suis directrice des médiathèques de la Madeleine et de Naitreville depuis euh, peu de temps. Donc je suis à cheval sur les deux. Là, je passe beaucoup de temps à la médiathèque de Netreville comme on vient d'ouvrir. Il a fallu du temps pour tout euh, déménager, aménager, organiser. Que ce soit les collections, que ce soit l'équipe. Et puis euh, maintenant, on est ouvert depuis samedi. D'accord. Et, et ça a pris à peu près combien de temps pour... Euh, ce qu'en fait, quand tu dis, déménagement, c'est des déménagements de tout ce qui était euh, dans l'ancienne et de remettre tout dans le nouveau Oui. Alors là, je suis accompagnée par Chantal, qui sera là au du quotidien. Moi, après, je, serai, je retournerai aussi sur la médiathèque de la Madeleine. D'accord. Euh, en fait, le, le projet de la médiathèque de Nétroville, il date de 2017. D'accord. Donc, donc il y a 4 temps... ans Ouais, le temps que le projet soit créé, après il y a eu le Covid et puis l'année dernière, on a, enfin, les, les travaux ont débuté vraiment, on savait que la finalité, enfin, on espérait depuis quelques temps ouvrir depuis six mois, enfin, on a dû reporter plusieurs ouais, fois l'ouverture. Oui parce que normalement elle devait ouvrir je crois en 2021 21, en 2021 ça, ça a été reporté plusieurs fois. Ça a été repoussé plein de fois oui. pour que du coup elle ouvre après au niveau là du coup samedi, euh, samedi, samedi dernier, dernier. Samedi dernier et euh, la médiathèque a fermé, l'ancienne la, médiathèque de Nétroville a fermé début janvier. Le 15 janvier. Voilà. Le 15, après, il y a eu toute la mise en carton. Toutes les collections ont été mises en carton. Euh, tous les documents, les archives, euh, euh, ça a été fermé. Et puis après, il a fallu attendre qu'on ait accès à ce bâtiment-là, mm -hmm. qu'il soit chauffé un minimum euh, par rapport aux collections. Et la on fin. a rapporté... Il euh, y a une, mobilier, une partie du mobilier qui est arrivée parce qu'on a une... Une grande partie du mobilier euh, qui est neuf. Oui, bah oui c'est du mobilier modin, comme on voit oui. du coup sur les, avec les chaises et le potet. Le toutes les assises, les canapés. Et, euh, plus tard, avec Chantal, après, on va racheter des tapis, on va racheter des coussins. Des euh, concern... étagères peut-être aussi, euh, du coup. Peut-être euh... de nouvelles étagères voilà. aussi pour remplacer ouais. l'ancien mobilier. Et, euh, et oui, puis l'installation, voilà. Après, hum. Il a fallu enlever euh, tous les livres, tout remettre en, en place, euh, choisir vraiment la place de chaque... Euh, — Parce que de, du coup, chaque, chaque partie euh, de la médiathèque a un sens au niveau du placement. — Oui. Il y avait des plans qui avaient été effectués par l'équipe, par Chantal, par l'équipe, euh, par Alexandra aussi, qui a apporté tout ce projet-là, Alexandra Bigot. Et, euh, mais euh, entre ce qui était noté sur le plan et ce qui est aujourd'hui, il y a oui, des bah choses oui. qui diffèrent. — D'accord. — le, le mobilier a changé de place plusieurs fois. Euh, mm -hmm. Donc comme si sur roulette en jeunesse... — on a. Oh, oui. C'est plus pratique euh, les pour les enfants, du coup, de, prendre, de ouais. chercher le document... Euh... — D'accord. Et euh, tout ce qui est... Euh, L'ancienne médiathèque, du coup, elle va devenir quoi, maintenant ?— On ne sait pas. Là, elle est vidée. Euh, nous, on n'a plus rien là-bas. Après, on verra. Est-ce que ce, si ça appartient à la, à la ville Donc c'est mm -hmm. euh, la ville qui, qui le proposera. Est-ce que ce sera aux commerçants Est-ce que ce sera une association Je ne sais pas du tout. Hum. — D'accord. Euh, au niveau de l'équipe, ils sont combien en permanent ici — En permanence. Alors euh, ça a un petit peu évolué. En fait, il y a, comme la médiathèque, elle est ouverte du lundi au samedi. Euh, oui parce bien. que c'est la seule médiathèque la seule du réseau médiathèque. qui est ouvert du lundi ouais. au samedi Depuis euh, lundi, euh, depuis avant-hier Depuis avant-hier, d'accord ouais. Donc du coup avant-hier c'était la, oui. la première semaine du coup officielle de l'ouverture Exactement Donc on est trois euh, le lundi euh, Donc il y a Carole que tu Oui, as déjà Anne, euh, Carole qu'on a eu hier Il ouais. y a Carole qui est là lundi Il y a Lisa, une collègue de la médiathèque qui sera là le lundi et le reste de la semaine Elle rôle en présence, d'accord et puis à moi. D'accord. Je serai là le lundi, peut-être le mardi euh, et après j'alternerai en fonction des besoins entre la Madeleine et Treville, euh, mm -hmm. Et puis euh, du mardi au samedi il y a Chantal, Christophe et Frédéric mm -hmm. et en plus on a, après tu as déjà vu Marie qui est médiatrice, euh, oui, il qu'on a, mais aussi, il a, qu on a eu hier aussi également. et elle, elle, elle travaille ici donc du mardi au samedi. D'accord. Et on Alors, a fait le tour. Oui, ouais, oui. les Est-ce que, par exemple, au niveau euh, de la médiathèque de Lettreville, est-ce qu'elle sera ouverte aussi le dimanche comme Roland-Plaisance ou pas Pour l'instant, non. C'est une logistique qui, qui est assez particulière. Hein, euh, euh, il n'y a que la médiathèque qui sera ouverte euh, vraiment, je pense, le, oui, le dimanche après-midi. Euh, la médiathèque, le dimanche, est ouvert que sur une certaine période D'octobre à mai. Da octobre da octobre à mai. Okay. Après, il y a moins de besoins l'été. Mm -hmm. uh... On est parti par rapport à ça. Ça se termine en mai parce qu'il y a encore beaucoup d'étudiants qui révisent au lycéen. Donc, d'octobre do... à mai, de 15h à 18h. Et on fonctionne avec euh, trois bibliothécaires du réseau, trois agents et mm. avec six, six étudiants dont tu as fait partie. — Dont j'ai fait partie, effectivement. Et euh, est-ce que... Je vois qu'en face de moi, il y a un, un, une étagère avec écrivante de documents. Merci. Comment ça se passe, ce type de... Ce genre de, de documents-là comment ça, comment ça se passe pour, du coup, les mettre en vente Si c'est beau si ça fonctionne ou pas Et comment on fait Si on vend acheter Alors euh, ça, ça a été voté... Euh, par la par la mairie c'est pas on peut pas faire n'importe quoi parce que c'est des documents qui sont issus des collections c'est nos documents en fait dans toutes ouais. les bibliothèques que ce soit les jeux euh, les CD, euh, les livres on peut pas par contre vendre les les DVD oui parce euh, qu'il y a des au niveau il y a des règles de prêt il y a des droits de prêt mmh. qui nous nous sont... nous on paye ces droits de prêt en plus quand on achète des des, euh, des DVD euh, et puis après, on, on, c'est ce qu'on appelle, on désherbe. Voilà, le désherbage, c'est on retire des collections euh... Ce qui est vieux, ce qui ne ce qui correspond plus, euh, à, surtout tout ce qui est scientifique ou droit, ça évolue très très vite. Mm -hmm. Donc on doit euh, supprimer ces documents-là. Ça s'appelle le désherbage, et le pilon. Et donc après, on a l'autorisation de, de vendre ces documents-là. Donc il y a une étagère sur chaque, dans chaque bibliothèque. Et en général, euh, une fois par an, alors peut-être maintenant deux fois par an, là ça, doit être, ça va être au mois de mai. Je n'ai plus la date exacte. 21 mai, on va faire une grande braderie qui sera située à la médiathèque. Mais dans toutes les bibliothèques oh oui, bah oui, du quartier, veux, oui. il y a une vente. Donc c'est 1,50€ le document oh, ou les euh, 10 revues. D'accord. Et est-ce que ça vend. Est-ce que ça fonctionne bien ou pas ce type de.. de, de comment on pourrait dire ça De vente, ouais, de proposition. Oui, ce type de vente, ce type de proposition, voilà, ce type de. Si ça fonctionne, après nous on vient de rouvrir, donc s'il y a des jeux qui ont disparu... Sur Netreville, ça fonctionnait bien Tu vois, il y a des, des jeux qui ont été achetés samedi, il y en avait plus que ça, des jeux samedi. Ah oui, d'accord, ah oui, ouais. effectivement, ça fait qu'il y a beaucoup moins donc de... Il y a eu de la vente, y a de la vente depuis samedi. D'accord. Mais après, quand on fait la braderie, oui, ça, ça, mmh. ça fonctionne bien. Il y a des amateurs de CD, de musique qui viennent dès l'ouverture aussi. Mmh. On voit les fans, Mais les parce enseignants aussi. comme on aussi. dit, les premiers arrivés, premiers servis. C'est ça. Et euh, il y a que, souvent au niveau de la braderie, il y a combien de documents à peu près euh, une fourchette ah, Je ne sais pas du tout. Sincèrement, je ne sais pas. Je n'ai pas les statistiques, mais c'est énorme. Et après, ce qu'on ne vend pas, on a aussi l'autorisation de donner. Donc ce qu'on ne vend pas, on ne peut pas tout stocker tout le temps. Oui bah oui, parce qu'il y a euh... des réserves au niveau de la bibliothèque. Oui. Mais... oui. Mm -hmm. On donne aux associations, certaines enfin, aux écoles. Euh, on est en lien avec des associations, les centres de loisirs aussi, les écoles, et on donne, on mm -hmm. leur donne le dimanche soir. — D'accord. est-ce qu'il y a des... Par exemple, ici, comme je sais qu'à Roland-Présent, il y a des réserves de conservation, des réserves de roulement. Est-ce qu'ici, sur Nétruville, il y a ce genre de réserve ou pas ?— Il n'y a aucune réserve. — Il y a aucune réserve. — Tous les documents sont ce qu'on appelle en accès libre, en accès direct. — D'accord. Ouais. Sauf les, tout ce qui est en réserve, du coup, il faut que ce soit un agent qui, qui aille les chercher. les chercher dans la réserve. Après, les, les réserves, elles sont en train d'être réduites à la médiathèque. On est en train de réduire les réserves en médiathèque du quartier... Euh, le principe c'est qu'on n'en est pas, euh, mm -hmm. mais après on est des petites structures euh, quand même, enfin ici maintenant on a des grands locaux, donc est tout, vrai est que... en, tout est en accès direct. D'accord. Et euh, dernière petite question qui me vient euh, en tête, est-ce qu'il va bah, y avoir des œuvres qui seront mises en prêt dans cette médiathèque-là Oui. Sachant qu'il y a les microfolies euh, qui sont accessibles aussi du coup ici et sur le site je crois euh, les œuvres, tu parles de l'artothèque Je parle de l'artothèque, oui. Ouais. Donc il va y avoir un accrochage qui est prévu, euh, là, qui, qui aurait déjà dû être fait. Et, euh, et on, voilà, on a eu un, un des petits problèmes. Et il va y avoir des œuvres de l'artothèque qui seront suspendues elles sont déjà dans, dans le bureau. Maintenant, il faut installer les, les rails pour mettre les simèses. Mm -hmm. Et puis, on a un chariot où on proposera des œuvres euh, pour le prêt, pour le public. Ok. Bah — Merci, Anne, d'avoir répondu à mes questions. Merci, Chantal, aussi, d'avoir essayé de participer au, au jeu du livre. Et puis, du coup, bah nous, on va se retrouver, je pense, d'ici un petit quart d'heure, 20 minutes, voir s'il y a des familles ou quoi qui veulent venir nous parler de leur, de leur point de vue de la, de la médiathèque, s'ils si ont les petites questions que j'ai prévues. Et puis, du coup, voilà. — Et merci à vous d'être présents. — Mais il n'y a pas de souci. C'est avec plaisir. webcap nord-est l'émission des jeunes